La vidéoscopie, c'est désormais votre moment préféré de la semaine, et désormais également le mien. Vous, êtes, vous avez été un <rire> ou une cette semaine à me soumettre un contenu, mais ça suffit pour que je le valide immédiatement. Il s'agit d'un discours sur, non pas l'éternelle misogynie s'y si, si propagée, mais non sur sa contraposée, la, la misandrie par une nouvelle intervenante de YouTube Game. Alors voilà, j'ignore toute sa chaîne, j'ignore toute sa de sa position politique, j'ignore tout, même de, de, de son âge, de son nom et de son prénom, une vidéoscopie s'est décontextualisée, et c'est parti Quel est le point commun entre Evelyne thomas Jeune et Brigitte Lahaye Moi je les deux en même temps oh oh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 qui fait beaucoup bruit, on va parler de misanderie. Et surtout... Oula, oula, oula euh, Ça, ce sont beaucoup d'affirmations pour une, pour une introduction. Toi, tu n'as pas été en cours de français au lycée Thierry Meunier à Nice avec moi, avec Madame, Madame Potron, qui nous expliquait que les introductions n'étaient pas le moment de conclure, ce pas le moment d'affirmer. Donc moi, tu m'affirmes que la misandrie ferait l'objet de, de beaucoup de discussions, de beaucoup de débats, que ça ferait le buzz. Ben très bien, ben on va vérifier hein, en post-production. Ben moi, j'en ai pas l'impression. Encore une fois, ne me reprochez pas de ne fa pas faire le travail avant. Le travail avant, on le fait en actu. Là, c'est une vidéoscopie. La vidéoscopie, je vous livre la primeur de ma réaction à un contenu que vous me soumettez. Donc, je n'ai pas vérifié avant la différence de volume de recherche entre misanderie et, par exemple, son antonyme misogynie, mais j'ai un petit, une petite idée sur la question. Je pense qu'en termes de volume de recherche, misandrie ne doit pas aller chercher très très très très très très très loin. Et avant de s'intéresser à ton discours, on va, comme d'habitude, dans chaque vidéoscopie, essayer d'accrocher le décor, comme disait René Simon, de capter l'infraverbal derrière le verbal, de savoir où on est, qui nous parle, d'où, de quelle époque. Alors l'époque, j'imagine que c'est très, très très très très contemporain, même si je n'ai pas d'éléments de date. Il faut savoir que quand je vidéoscope, pour être vraiment vraiment totalement décontextualisé, j'importe ou je demande à Hugo, notre chef monteur à qui on passe le bonjour, bonjour Hugo, d'abord de me résumer en hein, général les fichiers qui sont trop longs, et je les visionne ensuite hors ligne. C'est-à-dire que là, je ne suis pas sur YouTube, je n'ai pas... L'audience qui a fait cette vidéo, je n'ai pas sa date de publication, je ne sais rien. J'imagine quand même que c'est très très récent. Et alors là, ce qui est très drôle, c'est que euh, d'habitude les gens, par souci de se masquer, de se parer, de s'anonymiser un petit peu, font exprès de se mettre devant, voilà, un mur blanc, une plante. Euh, Ils créent un peu de profondeur de champ avec un petit peu de flou, s'ils ont des notions de vidéo. Là, on est vraiment chez chez elle ou chez ses parents dans la pièce principale, ou peut-être chez, chez ses grands-parents même. Alors c'est très et c'est très drôle. Alors entre l'apprêtement ou l'absence d'apprêtement, le, le cadre, on devine presque la région. On a l'impression qu'on est en Mayenne, euh, dans la Drôme, en, en Haute-Saône, euh, peut-être même en, en, en, en Savoie. On a l'impression d'être dans un dans un même de même décentralisé là. Mmh. Et une carte de France en aimant euh, du supermarché sur le sur le frigo, on est dans une pièce dont on se demande 6. En fait, je pense qu'on est dans un bar tabac. On est dans un bar tabac PMU de, de province avec la fameuse dalle de 30. Donc, je vous parle tout le temps en vidéoscopie, regardez au sol, ça, c'est de la dalle de, de 30. Il hein. euh, y a un truc qui traîne par terre. Bon, on verra en bas à droite, manifestement. Euh, donc, il y a quelque chose d'improvisé mais qui ne veut pas pour autant dire que le discours sera sincère. Hein. On peut également se livrer à une à une mise en scène de l'insincérité sous forme de fausse improvisation, en laissant traîner des trucs pour faire genre « Regardez, ce n'est pas, pas préparé. » Et euh, autre détail euh, parlant, et qui, là aussi, mh, demanderait de creuser et demanderait d'aller de, euh, piocher dans, dans l'histoire de ces gens, c'est qu'il y a trois générations de meubles. C'est assez intéressant. Il y a le buffet en merisier avec des chaises en rotin. Ça, c'est la génération des grands-parents. Euh, on a des chaises en, en noyer. Ça, c'est la génération des parents. D'ailleurs, si je ne m'abuse, au fond, à droite, on a un vrai ou faux euh, euh, gramophone, 78 tours, ce qui veut bien dire que j'avais raison, on est dans la génération du, de l'essence de bois des grands-parents, et on a, de sa génération à elle, des éléments de jardin en plastique. Tiens, elle n'a pas de soutif, je le remarque en regardant la chaise. Alors, en tout cas, j'ai pas, pas l'impression, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Des éléments en plastique qui sont de sa génération à elle. Donc on a probablement un, un, un écosystème vie-travail, comme on le trouvait en province à une certaine époque, dans laquelle parents, grands-parents et enfants cohabitent, d'accord, ça on, le, on décèle... Euh à des détails comme ça de, de, de, de, de contexte d'ailleurs je tacle rarement sur le physique et aujourd'hui à l'instar d'habitude elle pourrait être charmante bon alors elle elle en plus de sa féminité mais j'aime les pommettes hautes elle a le regard elle a, elle a des très beaux yeux bleu gris elle a des des, des, des, des petits seins en, en pomme là un petit un petit un petit 85 b en pomme tout à fait normal pour bien montrer qu'on taille rarement sur le sur le physique pourquoi est-ce que certaines personnes méprise ou haïssent les hommes. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est faite euh, pour vraiment essayer de comprendre la misandrie. Je sais que je vais avoir beaucoup de mecs qui vont regarder cette vidéo euh, pour troller, etc. Mais je pense que ça pourrait vous être utile en fait de comprendre pourquoi. Est-ce que en effet, certaines personnes sont misandres, certaines personnes méprisent les hommes, et euh, pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs totalement justifiable et compréhensible Ouh là là, alors là, tu délivres quand même énormément de coups euh, dès le début du, du, du round. Que beaucoup d'hommes regardent ta vidéo, je pense que c'est un petit peu présumé de tes, de tes forces et surtout, et surtout de ton influence. Deuxièmement, euh, moi, je veux bien qu'on désigne l'ennemi. Par contre, il faut avoir le courage jusqu'au bout de donner son nom ou son clan ou son groupe ou son ethnie ou son patronyme. Là, tu nous dis euh, certains hommes sont misandres. Bon... Euh, j'ai envie de te répondre, donne des noms, parce que, par exemple, si on voulait faire la contraposée et citer des hommes misogynes, moi, je m'y suis, suis entraîné, on trouve à peu près l'intégralité de tous les plus grands euh, écrivains, philosophes et penseurs, au sens général, de, de l'humanité. J'avais même commencé une série qui s'appelait « Le misogyne du mois. Tous les compositeurs de musique, euh, tous les plus grands réalisateurs, tous les écrivains, enfin, l'immense majorité d'entre eux, euh, sont l'auteur à différentes phases de leur vie de citations éminemment misogynes. Donc, euh, si vous voulez, pour faire un travail de mise en perspective et de compréhension de contexte historique, j'avais eu le courage de les nommer, de les citer, de, donner, de, de citer les, les, les sources. George Wolfram, une femme, si elle ne parle pas d'elle, n'a guère que deux sujets de conversation, les gens pour en médire, l'argent pour en réclamer. Bon, on m'a très rapidement conseillé d'arrêter cette série. On m'a dit même sourcer elle va te valoir des ennuis, d'autres se sont livrés à l'exercice du lentille bip du mois, et ça s'est mal ça mal terminé, donc courageux mais pas téméraire, évidemment, j'ai mis en pause. Ce qui est marrant, c'est que la Contraposée, on trouve tout de suite les auteurs et ils sont illustres. Par contre, la misandrie, on attend les auteurs et je doute qu'ils soient très très illustres. Je n'ai jamais de ma vie, à part peut-être Mona Chollet, Judith Butler et deux trois folles euh, féministes, je n'ai jamais lu de citation misandre de quiconque avec un QI à trois chiffres ou de quiconque ayant laissé une empreinte dans l'histoire. La plus belle citation misandre étant peut-être même à mettre au crédit d'un personnage de Monterland, de, du personnage de l'infante dans la, dans la dans Reine morte. Mais hormis celle-ci, les citations misogynes sont légion, les citations misandres n'existent pas. Parce que, ce qu'il faut comprendre, je sais que c'est un sujet qui est vraiment très controversé, et je ne juge ni les personnes qui estiment que la misandrie c'est à chier, ni les personnes qui sont totalement misandres. D'ailleurs, il y a des personnes qui se revendiquent misantes. vous avez posé la question sur Instagram, pourquoi est-ce que vous vous considériez ou pas misantes Méfiez-vous toujours des propositions euh, faites sous forme d'alternatives excluantes, c'est-à-dire de, des propositions de rejoindre des camps. Hein. Vous connaissez, c'est une rhétorique pour, pour QI à deux chiffres. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Hein. « Either you are with us » Or you with the terrorists. Et si vous estimez mon jugement un petit peu hâtif ou si vous m'estimez un peu trop euh, ancré dans la, la, la, la réaction ou dans le conformisme de l'anticonformisme, sachez que tout ce que je vous dis je l'ai vécu, je l'ai même vécu au tribunal quand j'ai plaidé pour la capacité non pas à être en discordance totale mais simplement à, à penser et à réfléchir et où la juge m'a bien expliqué que devant certains faits et devant certains surtout État de fait, eh bien, le simple fait de prendre le temps de la réflexion voulait déjà dire qu'on était en discordance. Tout ça, encore une fois, je ne parle pas de choses abstraites. Je parle de décision de justice. Je parle d'un contexte idéologique qui vaut à des gens mis au banc, condamnation, argent, perte d'emploi, d'accord Alors, forcément, quand on est fille de tenancier de barre PMU, bon, bah, on peut toujours reprendre l'affaire de papa. Mais, c'est pas le cas de, c'est pas le cas de tout le monde qui sont ressortis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, qui ont été victimes de viols. Oui, mais ça, ça s'appelle le biais de confirmation par l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en allant demander... D'abord, tu crées une communauté qui est ultra polarisante autour des violences faites, j'imagine, aux femmes, parce que celles aux hommes, évidemment, ne comptent pas. Ensuite, tu agrèges cette communauté sur un réseau social lui-même hyper-walkisé. Et après, tu poses une question. Donc, évidemment, il est bien évident que 88 ou 12 ou 18 des réponses vont être de gens qui vont s'auto-flageller d'hommes soja, d'hommes wokisés, avec leur nouvelle imminence grise Thomas Messia, euh, qui vont euh, s'attribuer des crimes qu'ils n'ont qu qu jamais commis. C'est pas, pas sérieux. C'est pas sérieux. Qui sont victimes de sexisme, de misogynie, qui sont rabaissés au quotidien dans le... Oui, alors là, il y a un amalgame qui me paraît à la fois juridiquement très contestable et moralement très répréhensible, qui est d'assimiler des violences à un viol, ce qui déjà, juridiquement, n'est pas la même, la même chose. Il y a viol quand il y a pénétration digitale, génitale, ou avec un objet contendant. Les violences, bon, bah, c'est quand on vous, euh, quand on vous, on vous, on vous secoue. Euh, après, il y a les violences verbales, quand on vous invective, quand on vous morigène. Et après, il y a ce qu'on appelle le sexisme, qui est cette, toute cette catégorie abstraite dans laquelle on pourrait insérer, de gré ou de force, quiconque prétend à un invariant féminin, distinct de l'invariant féminin. Donc vous comprenez bien que par ce nivellement, par cette espèce de continuum de pensée qui se prétend fin, mais qui en réalité est un, est un, est un continuum nivelant, vous pouvez à la fin assimiler les gens comme moi à des sexistes, les sexistes à des violents, les violents à des agresseurs et les agresseurs à des violeurs. Et là, la boucle est bouclée. Hein. Et là, vous finissez en, en garde à vue pour avoir simplement essayé de penser logiquement ou sil logiquement, S-Y-2L logiquement, euh, sur, sur YouTube. C'est leur but, en fait. Un statut, on va dire, inférieur par rapport à l'homme, et qui finalement, bah, au bout d'un moment, euh, c'est normal, en fait. C'est normal qu'elles finissent par mépriser ou même haïr une certaine partie de la population. Quand cette partie de la population-là, constamment, te et te dis que t'es une merde, que t'es être dans la cuisine, qu'elle pense qu'elle peut profiter de ton... Ah, alors c'est marrant parce que moi, euh, premièrement, je n'étais pas au courant que la haine était une vocation légitime et deuxièmement, je n'étais pas au courant que la population qui invite les femmes à, à œuvrer ardemment à la cuisine euh, était illégitime. Hein, c'est marrant, j'avais plutôt l'impression que tes congénères et tes co-religionnaires, on va l'appeler comment ça, elle s'appelait un peu Mélanie. On a un peu l'impression que Mélanie de la Drôme, finalement, euh, illégitime l'ethnie de gens qui voudraient mettre les femmes à la cuisine. Oui, c Bon bah à un moment, il faut que tu fasses ton coming-out. rien il faut que tu fasses ton coming-out sur le thème de, de, de l'invasion de migratoire et du grand remplacement pour arrêter de mettre les femmes à la cuisine. cuisine. Donc cette population-là, qui le décrète, qui le pratique, qui le conceptualise, qui l'a qui même écrit dans ses livres de, de... dans les tables de loi et dans ses livres de foi, cette population-là, il faut donc là, là, là, là, là... -là. Ah ben bah non, il ne faut là rien du tout. Ben C'est dommage. Fallait poursuivre le raisonnement jusqu'au bout. Tu vois, là, au moins, tu nous aurais emmenés quelque part, il y aurait eu jurisprudence. Je pense que pour ces personnes... Moi, je, je... Je pense pas me considérer misantre. C'est vrai que j'ai un mépris pour les hommes, mais je... Tu, tu n'es pas encore à la haine, tu es juste au, au mépris. Je pense pas me considérer misantre. J'ai des amis qui le sont, et en fait, elles estiment que... Ben, oui, même si tu prends chaque personne dans sa spécificité, peut-être que lui, ça va pas être le connard, mais dans tous les cas, il fait partie d'un groupe oppresseur, et que donc, ah, le bon vieux retour de la famille tribale. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et donc, chacun est responsable individuellement des méfaits du reste de sa tribu à l'autre bout du pays. Bah, très bien, Bah, écoute, à ce moment-là, faisons de l'ethnisme. Et, euh, et revenons effectivement à un monde tribal dans lequel personne ne peut s'affranchir de ses déterminants de, de sang, de naissance. Euh, Abolissons le droit du sol et revenons au tribalisme et au droit du sang. C'est ça que tu préconises, euh, Mélanie Ou tu n'as simplement pas conscience de ce que tu dis Tu fais ce fasse partie de ce groupe-là, et bien elle ne va rien attendre de particulier de sa part, ou elle va savoir, elle, a, elle sait de base qu'elle va être déçue et que ça va être chiant, et dans tous les cas, souvent. Ces attentes sont. Ce que tu fais, Mélanie, c'est que tu avalises le principe du préjugé. C'est-à-dire que tu nous expliques qu'il est parfaitement légitime d'avoir des préjugés sur une communauté car la réalité les, les avalisera. Euh, donc, très bien. Donc, je préconise encore une fois de dupliquer le raisonnement de Mélanie car un raisonnement n'est valable. En, en bonne logique euh, aristotélicienne, que s'il est applicable, non pas seulement à une communauté qu'on exècre, mais à toutes. M'accordes-tu le droit, Mélanie, de partir du principe, quand je, par exemple, quand je mets un de mes appartements en location, de penser que telle communauté me créera des problèmes et qu'à ce titre, je ne dois pas le leur faire euh, ouais. visiter, tu vois Ou euh, qu'une euh, autre, par exemple, euh, je devrais m'abstenir euh, d'avoir avec eux des transactions financières car ils vont euh, saisir les opportunités à leur profit et à mon détriment. Est-ce que ça veut dire que les préjugés sur les communautés sont acceptés désormais, Mélanie Je crois qu'il faut qu'on transforme un petit peu ton intervention en une espèce de, de jurisprudence. Les préjugés ne sont que la sédimentation historique, de comportement, euh, encore une fois, euh, collectivement vrai dans le temps. Ce qu'elle pensait qu'elle qu allait se passer ben, arrive au final. Et je pense vraiment qu'il faut comprendre et que la misandrie c'est aussi une, une révélation d'une souffrance, en fait, d'une souffrance et d'une colère qui allument beaucoup d'entre nous. Qui... Oui, alors, la, la souffrance et la colère, c'est quand t'es pas vraiment... Euh, c'est quand t'es une fausse victime. C'est une, une manière de faire en sorte que l'aporie de ton discours dépasse du bruit ambiant en prétendant qu'on doit t'entendre non au titre de ta pertinence, de ton intelligence, de ta bravoure ou de ta vertu, mais au titre simplement que tu es une victime. Donc la mécanique est toujours la même, c'est on abaisse le seuil de souffrance objective pour que n'importe qui ayant vécu une main aux fesses ou une réflexion désobligeante puisse se déclarer victime et puisse bénéficier d'un quart d'heure d'attention au milieu de la masse cyclopéenne de témoignages que génère Internet. C'est totalement compréhensible. Et au lieu de taper sur la tête des, des personnes qui sont misandres, Écoutez-les, demandez-vous comment est-ce qu'on en vient à, à haïr et à mépriser une partie de la population Comment est-ce que ça se fait Il y a bien une raison, tu vois, c'est pas juste parce qu'elles se sont dit ben voilà, euh, j'ai décidé que les mecs qui étaient des connards et on va boire euh, leur sang, ils euh, s'en de, de tu vois. Non, il y a, y a une histoire, il y a un truc, il y a quelque chose. Et que ça vous convienne ou pas, c'est comme ça. Et il faut vous demander mais putain, ça craint Dis-toi, tu vois, les hommes, vous avez ce souci, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression, je le vois, hein, parce que ça fait quand même deux ans que je, je fais ça, vraiment, tous les jours. Ah oui, donc t'es euh, une professionnelle, en fait. Je pense qu'au bout de deux ans, on peut même dire que tu as une carrière bien remplie dans l'activisme la, dans féministe euh, par webcam. Euh, vous avez du mal à vous décentrer, en fait. Quand on te dit « Non, moi, je suis misante, donc je déteste les hommes », lieu de dire « Ouais, mais pas tous les hommes sont des connards euh, ». Déjà... Euh... Félicitations, veux-tu une médaille, hein, une médaille avec un petit cookie dans un verre de lait, n'est-ce pas euh, Mais outre cela, c'est te dire, ok, ça. Me... Oui, alors je sais que vous avez envie de m'entendre réagir sur le décentrage, cf. ma fameuse théorie du barycentre euh, par laquelle F pur euh, décide de ce qui est beau et de ce qui est bien et de ce qui est bon. Mais euh, bah d'abord, je vous renvoie un petit peu à mes contenus payants pour cet apprendre approfondissement-là. N'oubliez jamais qu'ici, on ne fait que babiller, on ne fait que survoler la dissertation. Le, le cœur du développement, c'est dans mes contenus payants, lien à l'écran. Et ensuite, je rebondis sur la, les éternels stigmates de la langue impériale. Hein, euh, ça sera peut-être le chinois dans 50 ans. Pour l'instant, c'est encore l'anglais et l'américain. La référence au cookie dans le verre de lait n'est ab absolument pas une référence latino-française. On a la culture du quatre-quarts, on a la culture évidemment du, du, du croissant et de la chocolatine ou du pain au chocolat. Le cookie trempé dans le verre de lait est typiquement un stigmate de séries américaines, de télévision populaire. Et on voit que c'est le vecteur de l'idéologie dominante, encore et toujours. à Ne jamais sous-estimer le pouvoir du soft power et ne jamais surestimer l'intelligence des gens à s'en départir. L'influence rentre par le, le divertissement, les séries. C'est comme ça d'ailleurs qu'on découvre par exemple que le, dans des blockbusters, dans des films à gros tirages ou dans des séries à, à, à grosse audience, les marques continuent, alors qu'on pensait que c'était un procédé un petit peu, un peu boomer, un peu has-been a dépensé des millions d'euros pour infléchir les, les enchaînements scénaristiques pour insérer qu'à tel moment le héros ben, se fume une clope alors que ça n'a aucun rapport avec le scénario, c'était le cas d'Avatar, je crois que c'est Philippe Maurice ou je ne sais plus quel grand cigarettier a dépensé des fortunes en, en, en dizaines ou en centaines de millions de dollars pour insérer une scène de cigarette à un endroit où elle n'avait rien à faire, pour insérer une scène de cookie dans une, dans une série. Ça, ça, ça, ça n'arrive jamais par hasard, c'est de la monétisation d'audience, un petit peu comme un influenceur va utiliser quelque chose qu'il a posé sur son bureau. Ça fonctionne encore dans les séries dans les films. Et bien sûr qu'en soi, cela ne nous apprend rien, sauf que si. Ça nous apprend à quelle chapelle est bête sa breuve. Ça fait chier. personne pense ça, et accepter juste toi, en fait, qu'elle ne parle pas de toi en tant que mec, toi, maman, à qui je parle, mais que toi, tu fais partie d'un groupe, en fait, d'un groupe oppresseur. C'est marrant parce que vous retirez le mot oppresseur, son raisonnement est également celui que je tente de faire passer à ces corrélés depuis des années, quand je dis que parler d'un invariant, c'est-à-dire d'un prototype de gens, c'est définir le plus grand dénominateur commun à tous ces gens sans parler de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que vous avez le droit de parler de l'invariant féminin au masculin sans insulter le papa de l'un, la maman de l'autre, ou même l'auditeur ou l'auditrice. Et là, c'est exactement ce qu'avec sa naïveté de, de, de milléniale, elle vient nous expliquer. Alors que quand je le dis, euh, je suis un bourrin, je suis un belliqueux, je suis un mal intentionné. Par contre, quand elle le dit, Mélanie, eh bien tout à coup, elle nous, elle nous emmène vers la, la lumière. Donc dans tous les cas, même si toi t'es pas un connard, félicitations encore une fois euh, dans tous les cas, tu fais partie d'un groupe oppresseur. tu fais partie d'un groupe qui est violente d'autres groupes depuis des siècles. Donc au bout d'un moment, le backlash, il y a les gammes qui arrivent. Au Ah, Donc, vous avez remarqué le backlash. Les femmes, les, enfin, les minorités de genre, etc. se révoltent. Vous... Le backlash, c'est un vocabulaire qui échappe au vocabulaire franglisé. On parle tous franglais quand on dit parking plutôt que place de stationnement quand on dit web plutôt qu'internet, ça d'accord, ça à la limite même nos parents le disent. Backlash, nos parents ne le disent pas. Ça veut bien dire qu'il y a eu un travail de sape et un travail d'écriture, réécriture, via la cancel culture, chez les cerveaux, euh, on va dire, euh, dans lesquels il est le plus facile de, de, de repasser des couches. Hein, ce, on va dire euh, chez les lames qui ne sont pas les plus affûtées du tiroir, pour filer la métaphore du bar tabac. Sinon, en fait, on en a marre. En fait, on ne vous supporte plus. « Ce que vous nous faites vivre au quotidien, on ne le supporte plus. »« Je suis désolée, mais il faut l'accepter. »« La misanderie est totalement compréhensible et elle est totalement justifiable. » Oui, alors là, on va répéter la phrase, on va dupliquer cette phrase en remplaçant le, le, par une lecture de voix électronique le mot euh, « misanderie » par d'autres euh, mots. Hein. « Ce que vous nous faites vivre au quotidien, on ne le supporte plus. »« La misogynie. Oui. » et elle est totalement justifiable. Ce que vous nous faites vivre au quotidien, on ne le supporte plus. Le racisme. C'est totalement compréhensible et elle est totalement justifiable. Ce que vous nous faites vivre au quotidien, on ne le supporte plus. L'antisémie. Que toi, tu estimes que la haine ne résout rien Oui, oui, bah oui, écoute... Euh, oui, je suis d'accord. Oui. C'est marrant parce que la haine ne résout rien, donc c'est un raisonnement dont tu sembles te, te moquer, que tu sembles contredire. Or, c'est le raisonnement de tout éco-relégionnaire après chaque attentat. Hein, c'est marrant, c'est surtout, euh, ne rejetez pas une communauté, au sens que, un, c'est pas, euh, pas un groupe euh, homogène, deux, vos préjugés sont faux, et trois, euh, pas d'amalgame, pas de haine. Donc en fait, la haine, l'amalgamisme la, la et, et le communautarisme, ça n'est valable que pour la seule communauté qui n'existe pas, qui est celle des hommes. Mais n'empêche que cette haine-là, elle existe, elle est là, et il faut la comprendre, il faut, euh, au lieu de cracher sur les personnes qui vont haïr euh, une partie de la population, des mecs, il faut se demander pourquoi. Et il faut euh, voilà, les comprendre et travailler avec ces personnes-là. Parce que je pense vraiment que ça résout ça, ça d'énormément de, de souffrance en fait, et de colère. En il faut m'expliquer, en fait. Il faut que les instances qui, qui légifèrent, d'accord, sur ce qui est d'ici ou pas, sur les algorithmes, sur le, les scènes de télévision, il faut que le CSA, il faut que les organisations féministes euh, me répondent cette rhétorique est-elle acceptable D'accord Parce que si cette rhétorique est acceptable, ça veut dire qu'elle est substituable, ça veut dire qu'on peut substituer la communauté des hommes par une autre. D'accord Suivez si ma pensée. Il est discible et audible de dire que si une communauté universellement reçoit brimade, remise à sa place, voire expropriation forcée, voire mise en esclavage, mise en servage, alors, c'est peut-être qu'elle emporte une part ou tout ou partie de, de responsabilité parce qu'elle a un peu cassé les couilles. Je pense, Mélanie, que tu n'as pas conscience de la portée de ton geste, de la portée de tes dires. Tu es un peu jeune, tu manques de culture dissidente, tu ne te rends pas compte que c'est une rhétorique qui va t'emmener trop loin. Tu le fais sur une cible facile, tu, tu flottes dans le sens du vent. Hein, Rappelez-vous la citation de Gustave Thibon, être dans le vent est une, une ambition de feuille morte. Donc, tu t'attaques à une cible qui ne pourra pas se défendre, car ta cible n'est pas liée par un, un attachement tribal et communautaire. Les hommes ne se sentent pas liés entre eux par euh, simplement le, le chromosome Y ou la, ou la paire de, de, de testicules. Hein, Esther Villard l'a déjà rappelé à, à son époque. L'homme est trop occupé à accumuler de la calorie, autrement dit, les trois capitaux, pour s'infiltrer dans le pouvoir et s'octroyer l'accès aux femmes, pour fabriquer de la connivence de, de, de pacotille avec ses, avec, ses, avec ses congénères. Euh, donc, tu sais qu'on ne se défendra pas collectivement, et tu sais qu'au pire des cas, il y a juste un mec comme moi qui va te répondre. Bon, alors, le problème, c'est que les mecs comme moi, bah, à force de patience et à force de pédagogie et de probité, sont un peu suivis, donc tu risques, pour reprendre ton vocabulaire, de te faire un peu backlasher. Bon, bah, Désolée, Mélanie. Je n'arrive pas encore à m'approprier le mot misantre pour me définir. Par contre, c'est sûr que j'ai un mépris général... J'ai un mépris généralisé pour les hommes cis. Dans le sens où, si je rencontre un mec, euh, je bois un verre ou je rencontre des potes, ou des trucs comme ça, qu'il y a un mec, dessus, je ne vais pas me dire c'est un, enfin, me... catalog... euh, un connard. Je ne vais pas le cataloguer, c'est un connard, je ne vais pas lui parler. Mais par contre, je vais y faire attention et quelque part, je vais me dire, ben bah, ouais, il y a peut-être quelque chose. Enfin, Tu vois, je reste un peu sur mes gardes et s'il fait de la merde, s'il me... me pète les couilles, s'il dit un truc de merde, je vais juste me dire, ben bah ouais, Mathilde, c'est un mec 6, ça s'en va quoi Ben bah ouais, ils sont tous des vents, ben bah ouais, ils sont tous pareils. Ah bah écoute, euh, très bien, bah, nous voilà habillés pour l'hiver, donc encore une fois, euh, je... Alors là, on... je même pas la témérité de le faire faire par le monteur. Je ne ferai pas dupliquer cette phrase en nommant d'autres communautés. Mais euh, je vous invite, en société, à nommer des comportements communautaires et à terminer par « ils sont tous les mêmes ». Et quand on vous excommuniera, je vous invite à donner le portrait euh, robot de, de Mélanie en expliquant que c'est la jurisprudence de la Haute-Vienne euh, euh, qui, qui, vous a, qui, vous a, qui vous a motivé, qui, qui vous a autorisé à le faire, nous verrons évidemment si, euh, si ça passera aussi crème qu'avec euh, qu Mélanie. Et moi, quand je sors dans la rue, euh, que je me fais harceler, qu'on me touche le cul, qu'on me siffle, qu'on m'insulte, franchement, au bout d'un moment, au bout d'un moment, les gars, vous faites quoi pour qu'on vous apprécie, en fait les, Le nombre de témoignages que j'ai sur des viols, sur des violences, vous faites quoi pour qu'on vous apprécie donc voilà, essayez-vous en fait de, de changer un petit peu tout ça sans qu'on vous prenne par la main, sans qu'on ait à vous éduquer, sans qu'on ait, qu ait à vous rassurer Oui, alors on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi bah, Déjà, on essaie de te mettre en garde contre un certain nombre de, de biais, dont un qui me paraît énorme, qui est le biais de perception ou le biais d'intentionnalité. C'est-à-dire que tu crées une page Instagram autour du, du, du féminisme, du patriarcat et des violences, et tu t'étonnes de recevoir des témoignages. Ben oui, mais euh, si je crée une page Instagram à propos des extracteurs à jus de légumes, évidemment, que je vais recevoir des, des, des, des témoignages sur les extracteurs à jus de légumes. C'est-à-dire que je crée un entonnoir ou un tamis, si vous voulez, qui va filtrer les témoignages que je, que je recevrai. Euh, Dites-vous juste, bon, c'est pas normal, en fait, qu'on en soit arrivé là. Je vais éduquer mes potes, je vais m'éduquer moi-même, je vais me déconstruire pour faire en sorte qu'il y ait de meilleurs exemples, en fait, autour de nous. S'il y avait de meilleurs exemples, si on était moins agressés si on n'était pas autant agressés, harcelés, euh, violés, agréé, enfin, tout ce que tu veux, on n'en serait pas. là. C'est pas notre faute, hein. La misandrie, c'est pas de notre faute. C'est ça qu'il faut pas que vous vous oubliez. La misandrie n'est absolument pas de notre faute. Non, non, mais on n'oublie jamais que ça, c'est jamais de ta faute. Par contre, quelle est votre attitude quand un homme cherche à servir d'exemple Quelle est votre attitude quand un homme cherche à transmettre un discours qui soit subtil, qui soit nuancé, qui soit pesé, qui soit euh, structuré et qui échappe aux archétypes binaires euh, stériles. Eh bien, vous le conspuez, vous vous muez en meute et vous cherchez absolument à l'évincer de partout. Je sais, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé universellement en Occident à quiconque a tenté d'expliquer les femmes aux hommes les modèles qu'elles appellent désormais de leurs voeux, eh bien, elles les ont tous fait virer. Voilà la cohérence de leur raisonnement. C'est de la vôtre, c'est de votre faute, si il y a de la aujourd'hui, pas de la nôtre. Oui, alors là, deux ah. remarques sur la fin. D'abord, c'est euh, l'injonction à la remise en, en question et à la mise en examen de façon permanente par l'hyperconséquentialisme. C'est-à-dire que euh, tout ce qui va arriver à une, une, espèce, de, à une espèce protégée euh, est euh, la conséquence de l'œuvre de braconnier, Mais enfin, qui braconne les femmes dans la rue J'ai une petite idée sur la, la, la, la, la communauté, on va dire la plus coupable, qui s'y adonne le plus souvent, et également qui a décrété que les femmes étaient une espèce protégée, qui n'avait pas à se défendre. Et puis juste avant, évidemment, c'est toujours le même continuum coupable, allitération en C, consistante, je vous l'ai expliqué au départ, hein, c'est en fait derrière la rhétorique, il y a la dialectique, et derrière la dialectique, il y a la euh, structure du langage, la structure de, de, de, de l'argumentation. Et la structure de son argumentation, c'est toujours dans un une chapelle fouillie dans un micmac de mots crée une assimilation coupable, encore une fois, entre penser, dire et faire. Hein. J'ai le droit d'avoir des pensées extrêmement coupables, j'ai le droit de penser de façon déviante, ça s'appelle des fantasmes. Après, il y a ce qui est, est disible, et ensuite, il y a ce qui est faisable. Et ce qui est faisable est encadré par la loi. Mais en plaçant ce qui est les actes sur le plan des pensées et sur le plan des paroles, eh bien, le but, à la fin, c'est de scléroser, évidemment, la, la pensée. Donc, au titre que des Angot se prennent des clés de douze par Papa et des mélanie de la Haute-Saône, euh, des mains par, on va dire, euh, Maurice du, du bar PMU de, de, de son tonton Roger, eh bien, à la fin, les gens comme Stéphane, euh, les gens comme Eric, euh, les gens comme Julien, les gens comme d'autres, doivent être coupés Privé de parole, coupé de micro, car il participe indirectement à l'oppression, alors qu'en fait, nous faisons tout le contraire. J'ai 15 ans de contenu sur Internet à votre disposition pour vous confirmer que je ne fais que transmettre le jugement, le discernement, la finesse, une certaine forme d'élégance, une certaine forme de pudeur, une certaine forme de retenue. Et j'ai toujours, toujours découragé aussi bien la drague stac stacanoviste que toute forme de, de, de harcèlement ou de lourdeur. Voilà, l'homme est lourd, l'homme est pesant, l'homme manque d'empathie et de solidarité, la femme manque de, de discernement, elle est, elle est crédule et elle a une tendance au psytacisme